Bonjour les gens, aujourd'hui Conan King Pledge, les astuces de rangement. On va déjà regrouper toutes les tuiles anglaises, faites d'état, ensuite vous mettez un petit élastique pour mettre tous les équipements anglais et toutes les cartes sort en anglais. Et tout ça, on va le mettre dans le sachet. Ensuite, vous prenez les deux fonds de boîte, donc moi j'ai pas d'importance hein, entre où est-ce que je mets mes affaires, je me balade toujours avec les deux boîtes. Donc, on se les installe et on met dans une boîte les deux premiers plateaux recto verso et dans la troisième, le dernier plateau. Caler bien les plateaux recto verso dans le fond de la boîte afin de vous laisser bien de la place là pour pouvoir mettre d'autres choses. Et ensuite, on passe aux deux cartons qu'il faut préparer. On attaque la première boîte, où là, il n'y a rien de spécial à faire. Vous mettez vos figurines l'une sur l'autre, et on range dedans. Concernant la deuxième boîte, par contre, ce que je vous propose, c'est de préparer votre plateau de Skelos. Moi, je le range toujours comme ça. Quasiment tous les scénarios utilisent ça. Ça, ça change, donc on ne le met pas à chaque fois, cette partie-là. Et donc, vous disposez votre plateau, comme ça. Voilà, comme ça le plateau de Skelos, il est quasiment prêt pour le prochain scénario. Ces deux boîtes-là, vous pouvez les mettre de côté, on s'en servira tout à l'heure. Pour la suite, je vous propose de ranger vos tuiles par ordre alphabétique, ou plus précisément, vous fait un tas par lettre. Ça vous permettra de retrouver plus vite vos tuiles pour les prochains scénarios. Vous prenez ensuite le plateau vous avez rangé les deux plateaux recto-verso, ce qui fait qu'il y a la plus grosse épaisseur ici. là Et on va commencer à mettre les tuiles ici. Et on installe les tuiles dans la boîte en commençant par le bas de la chevet, c'est-à-dire le Z. Et on remplit jusqu'à vérifier la bonne hauteur. C'est-à-dire jusqu'à ce que les tuiles ne bougent plus. Ils sont bloqués par les plans. Là, c'est bon. Et là, par exemple, il passe. Donc, on passe de l'autre côté. C'est important que les tuiles soient bien bloquées par le plateau. Autrement, vous en aurez partout après. Voilà. On termine avec la boîte qui n'a qu'un seul plateau recto verso. Et même principe. Par contre, là, on aura beaucoup moins de hauteur. Puisqu'il n'y a qu'un seul plateau. Donc, on mettra beaucoup moins de tuiles là. Et il nous reste quelques tuiles et ce qu'on va faire, c'est aller chercher un élastique. On met de côté le tas de tuiles. On installe la première boîte de figurines. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième. Comme vous pouvez le voir, la boîte, on a mis un seul plateau. Il y a un peu plus de place que celle où on a mis les deux plateaux. C'est important pour tout à l'heure. Si on prend les deux boîtes de monstre, on voit bien qu'il y en a une qui est plus haute que l'autre. On prend la boîte à un plateau, celle où il reste plus de hauteur ici, et on met le monstre à tentacule ici, ce qui veut dire que là, vous avez la même hauteur, et on peut mettre cette boîte-là de côté. On récupère la deuxième boîte, on installe le premier thermoformage avec le serpent, et on met le deuxième. Dans le deuxième, on peut installer les 15 premiers dés Hop, et la liste des sorts que vous pouvez classer par alphabétique et contient par un petit élastique. Ensuite, on va pouvoir enlever cette partie-là dans laquelle je vais glisser un sachet de gemme qui va aller par là et un sachet de dés qui reste là et on les fait tomber qui rentre bien dans la case. Voilà, on vient récupérer les tuiles qu'on avait mis de côté, ensuite le premier sachet, Moi, j'ai mis tous les pions ronds dedans, et dans l'autre, au-dessus, j'ai mis les pions ronds, mais ceux qui ont des personnages. Et là, on insère de tout dedans, et on reprend le tout, et on glisse là dedans. Et là, ça rentre. Dans la deuxième pointe. boîte, si vous rangez bien le sachet des tuiles anglaises, en fait, vous les mettez toutes dans un sens et après les autres, vous pouvez glisser ça ici, sans aucun problème. Dans le thermoformage, on va glisser aussi des choses comme tout à l'heure. Moi, j'y mets les équipements ici. et Ici, les deux sachets restants. C'est-à-dire sachet avec tous les pions carrés et les sous-socles et les groupes pions ronds. Et pareil, après, je glisse ça dedans. Bien sûr, il faut ajuster un peu hein, pour que ça rentre. Et là, ça ne rentre pas parce que mes cartes seront bougées. Voilà. Et voilà, dans la boîte où il y a moins de place, donc ici c'est la mienne, je vous propose de glisser les livres de règles et la carte. Et dans l'autre, vous imitez les récaps, les fiches de personnages plutôt ici pour se classer par l'alphabétique et puis les fiches de compétences ici et le piste contour ce qui fait qu'il vous reste de la place de chaque côté il ne nous reste plus qu'à fermer les boîtes bien sûr on dessus pour faire passer l'air si on regarde bien rien ne dépasse voilà c'était Conan King Pledge les astuces de rangement